Salut, salut, ici c'est Rex Potam et nous voici repartis pour un nouvel épisode de Compotam, le numéro 41. Alors aujourd'hui, on attaque la toute dernière grande section euh, de la petite messe pour le repos, en l'occurrence le Sanctus, donc qui va s'étaler euh, sur deux épisodes, peut-être trois, je ne sais pas, pour le Bénédictus, on verra. Donc justement, il y a deux parties il y a le Sanctus et il y a le Bénédictus. Aujourd'hui, on va faire la partie simple, qui est la partie du Sanctus. Euh, mais avant toute chose, si tu n'es pas encore abonné, ben je t'invite à le faire et activer la cloche pour être notifié des prochains épisodes. improvisant, hein, on arrive à, au terme donc, de la petite messe pour le repos. Et bien entendu, euh, ben laisse un pouce si cet épisode te plaît et un commentaire si tu veux discuter un petit peu plus de tout ça. Euh, voilà, générique Alors, le sanctus. Le sanctus, c'est un texte euh, de joie, euh, c'est un texte d'acclamation, euh, c'est le texte, l'unique texte peut-être du requiem qui soit le plus positif, où on vraiment c'est un chant de fête, où on a besoin de s'élever vers le Seigneur. Donc c'est un peu ce que dit ce chant, donc sanctus, saint soit le Seigneur, Dieu des forces célestes, la « Le ciel et la terre se remplissent de ta gloire, et Hosanna au plus haut des cieux. » Hosanna, c'est un mot d'origine euh, hébraïque, d'origine hébreuse. Euh, « Hosanna », alors la prononciation, hein, euh, désolé, je ne parle pas hébreu. Euh, « Sauve-nous, nous, nous t'en prions. Euh, » Donc c'est vraiment toujours cette idée de, euh, de fête et de, euh, de moment de grâce. Donc, le moment où on rend grâce à Dieu, donc c'est un chant, déjà, c'est le seul chant qui est en majeur, même dans le requiem. Euh, et c'est le seul chant où, on, non seulement on est en majeur, mais on ne va pas utiliser le si bémol, qui est un peu la marque de fabrique qui soutient toute l'œuvre euh, qu'on retrouve dans toutes les tonalités de l'œuvre que ce soit beaucoup le ré mineur ou le sol mineur qu'on retrouve par ailleurs. Ici on est en majeur, et on n'a pas ce, ce, ce si pas ce si bémol mineur, ce si bémol, pardon. Euh, on n'a pas ce si bémol, euh, on s'éloigne un tout petit peu, mais parce que vraiment, on a besoin de cette coupure-là, euh, pour cet aspect un petit peu positif, euh, qu'on retrouve qu'ici. Donc, Sanctus, euh, les bases du Sanctus, c'est euh, encore une fois quelque chose de très positif, où on acclame le Seigneur, et le Seigneur, dans la re représentation euh, catholique et chrétienne standard, euh, avec des guillemets, euh, il s'agit de la Sainte Trinité, donc le, seigne le Seigneur, le Père, le Fils et le Saint Esprit. Euh, on, le on les représente tous les trois donc sous la forme de ternaire. Euh, donc on va retrouver ici un peu ce ternaire, un petit peu, euh, un petit peu dans ce sens c'est presque une valse quelque part, pardon. Bien entendu, ce en n'est pas une, c'est pas une valse, mais on, re on retrouve cette idée un peu de, bah, encore une fois, de joie euh, sous cet aspect-là. Euh, donc, ça, c'est un petit peu la base. Alors, maintenant, euh, on va venir vers la partition. Donc, voici. Euh... Je l'ai réécrit, ce sont tous. Je l'ai réécrit dans le sens où la version que j'avais faite avant avait un gros, gros défaut. J'utilisais le cycle des quintes à l'envers. Ce qui fait qu'il m'a été reproché qu'il était un peu, un peu tristoun, dans le sens où on allait en descendant. En fait, on, on partait de seul. partait de Sol, on allait en Do, et on arrivait en Fa. Pourquoi j'arrivais en Fa Parce que Béné -tous, Béné tous est en Ré mineur, et j'avais dans cette idée de partir du Fa et d'arriver sur sa relative mineure qui est donc le Ré. Euh transition qui fonctionne bien. Mais par contre du coup, comme j'avais, je partais donc de Sol, Do, Fa, donc tu entends bien le cycle des quintes, mais à l'envers, ce qui fait qu'on terminait plus bas qu'on avait commencé. C'est gênant pour quelque chose qui est censé t'élever élevé. Donc du coup, j'ai repris la chose, et je suis toujours parti du Sol. Par contre, ce que j'ai fait, Je la refais, pardon. Ré La Donc tu vois Sol Ré La D'accord Donc on commence en Sol et on finit en La. Du coup, on monte. Et ça donne un effet complètement différent. Tu vas voir, on va faire une écoute. Euh, ça donne un effet complètement différent à ce sanctus. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus Oui, du coup, les transitions que j'avais faites avant ne s'adaptaient plus du tout. Et j'avais fait des transitions un petit peu compliquées où on passait d'une tonalité à l'autre en passant par des tonnettes. C'est des choses un peu complexes. Et du coup, je trouve que... Ça fonctionnait pas d'essayer de reproduire le même schéma. Du coup, j'ai fait beaucoup plus simple. Euh, comme c'est des quintes, et eh ben on passe de l'un à l'autre directement. Il y a juste bah, des notes pivots. Hein. Donc du coup, sol. Pardon. Il y a le ré qui est en note pivot commun. Donc du coup, on passe directement en ré. Et du coup, là, directement, euh, voilà, sans aucune fioriture, en introduisant à chaque fois les instruments comme on a fait la première fois. Donc piano sol puis le violoncelle sur la deuxième entrée, puis en plus le hautbois sur la troisième, avec à chaque fois le cœur qui est un petit peu plus puissant. Tu vas le voir aussi. Euh, à l'écoute, euh, je redirai ces choses-là, je vais faire une écoute commentée. Mais juste avant, je vais te parler un petit peu de le Compagnon, hein, donc, euh, qui est donc le dossier que j'ai écrit pour toi, qui est un dossier qui peut te permettre de suivre un petit peu plus donc, mes épisodes, si tu as besoin de détails supplémentaires, pour comprendre ma façon de travailler, qui est une façon relativement classique euh, d'aborder la composition en musique, qui te permettent de comprendre que euh, la composition, ben certes, as une partie un tout petit peu de, de feeling, d'inspiration, de, euh, mais surtout, euh, tu le vois là encore une fois, hein, c'est d'abord du travail. Une fois que tu as tes idées, euh, donc c'est une première partie de recherche, tu, évidemment, il faut trouver quelques idées, mais après ça, il faut les élaborer, les construire, euh, jouer un petit peu au Lego et construire quelque chose de complet, et pour ça, il y a des techniques. On n'y échappe pas. En musique, c'est valable. Euh, comme quand tu écris un roman, j'imagine que les écrivains ont la même chose. À un moment, il faut faire un peu d'inspiration, de... etc. Mais à un moment, il faut écrire. Il te faut un plan. En musique, c'est pareil. Euh, donc, il y a ce dossier qui te permet de d'approcher un petit peu, si toi aussi tu veux euh, donc soit comprendre ce que je fais, soit toi aussi aborder un peu la composition, si tu veux suivre un peu le chemin que moi je suis un peu depuis quelques années et bien ce dossier est là pour t'accompagner n'hésite pas, le lien est dans l'inscription dans la description et il suffit de donc laisser ton adresse mail et je t'enverrai ce dossier voilà pour ça, du, du coup... Du coup, on va euh, aborder euh, l'écoute de ce son tous. Euh, donc je te propose qu'on l'écoute ensemble. Je te ferai, une, euh, hein, comme d'habitude, un enregistrement. Je ne le mettrai pas dans cette vidéo, je le mettrai séparément. Euh, parce qu'il mérite une vidéo à lui tout seul. Euh, C'est une pièce qui est simple, qui est standard dans sa construction. Euh, du coup, hein, c'est trois fois la même chose, encore une fois, hein, le, la Trinité. Euh, mais euh, c'est une pièce qui est, euh, ah, je trouve, dans sa simplicité euh, relativement jolie. Euh, donc euh, voilà, je lui ferai un, une vidéo à lui tout seul. Et le Sanctus se termine, donc du coup, en La, hein, c'est pour euh, revenir là-dessus. Et il enchaîne sur le Benedictus qui est en Ré mineur. Alors comment on fait, hein, comme j'ai fait depuis le début de ce morceau Une septième de dominante. Voilà, hein, j'ai l'avantage d'être en la majeur, donc du coup avec la dominante, j'arrive tout de suite, je ne sais plus s'il si y a une septième. Non, du coup je n'ai pas mis de septième, mais c'est pas grave, il n'y a pas besoin. Hein. Euh fonctionne tout seul. Voilà, on écoute, on écoute. Voilà, donc l'intro tout de suite, hein, te met dans le bain, dans le ternaire. Donc voilà, le cœur à cinq voix. Donc ça, c'est texto ce qu'il y avait dans la version précédente, hein, puisque j'étais déjà en sol. Sauf que c'est à cinq voix. Et le Osana, sans le soliste, c'est le cœur seul. Or là, avec une petite entrée qui, qui est reprise aux différentes voix, un petit peu de contrepoint. Et on est parti pour la deuxième. Et donc là, on est en Ré. Tu vois, ça se passe tout seul. Parce que du coup, j'avais mis un seul set. Et c'est reparti. Osana, encore une fois sans le soliste, en fait le soliste n'intervient jamais dans l'osana, la seule fois où il interviendra c'est quand le l'osana sera repris à la fin du bénédicto son, tu dans les prochains épisodes. Reset, et voilà en là. et c'est parti, donc ça c'est le même à une marche près, donc un ton plus haut que le premier, avec plus de fioritures aux instruments, donc, du coup avec un peu plus de force. Et le violoncelle, je ne fais pas intervenir jamais dans cette partie-là. C'est un choix. Il intervient uniquement sur le Zana pour accompagner les... le cadre. Le dernier, voilà. Oui, il y a une petite erreur dans la partition. Faut que je corrige d'ailleurs. Je vais corriger tout de suite. Il euh, n'y a pas de changement d'harmonie, enfin de, de tonalité. Donc, Hop là. je sais pas, ça doit être un reste d'une version précédente. Euh, voilà, donc on finit bien en là. Euh, donc du coup c'est ce qui va permettre d'enchaîner sur le benedictus, hein, comme je l'ai déjà dit, le benedictus qui est en Ré mineur. Euh, voilà, dernier point avant de conclure, je voulais juste parler un tout petit peu de mes services euh, de composition. Donc soit via 5 euros, j'ai euh, à l'heure actuelle deux microservices. Euh, de composition donc soit de composition d'un jingle si tu as besoin de quelque chose de relativement simple pour je sais pas une sonnerie téléphone, un jingle de youtube euh, par exemple ou une musique qui te soit personnelle ou bien d'un autre côté j'ai un service un peu plus complet de euh, composition d'identité sonore euh, qui est si tu as besoin de quelque chose de plus élaboré, euh, de plus fourni, soit pour une chaîne YouTube par exemple, ou pour un spectacle que tu montes. Euh, donc n'hésite pas à faire appel à mes services. Et si tu as d'autres besoins euh, de composition qui sont peut-être un peu plus spécifiques, tu peux aussi m'en faire part. Euh, je suis disponible soit sur Facebook, soit sur YouTube, soit par mail. Euh, n'hésite pas à m'en parler. Tous les liens sont, bien entendu, euh, bah, dans la description. Voilà. Euh, donc pour le sanctus, ben comme je t'ai dit, hein, je ferai un épisode qui se trouvera... Je sais jamais, je crois que c'est là. Allez, je vais faire confiance à mon doigt, c'est là. <rire> euh, donc je ferai un épisode, enfin une vidéo dédiée, ce ne sera pas un épisode completable, du coup ce sera une vidéo. Et la prochaine fois, nous entamons le Benedictus, qui est une pièce que j'ai aussi complètement revue, tu vas voir, avec de belles nouveautés, j'espère. Euh, le morceau final dure un peu plus de 7 minutes. Je vais voir si je fais un épisode ou deux, je ne suis pas décidé encore. Euh, mais en tout cas, on a, on a fini bientôt le, la petite messe pour le repos. Et pareil, je ferai un épisode dédié, enfin, une vidéo dédiée à l'enregistrement du Benedictus et nous passerons à d'autres choses. Voilà, merci en tout cas de ton écoute, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche si tu veux suivre bah, les prochains épisodes, hein. euh, et euh, à bientôt. Ciao, ciao